Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Eh bien, c'est le petit rendez-vous de la semaine concernant, disons, le tirage des énergies. Donc, de la semaine en cours qui est annoncée ici. Donc, ça sera du 24 au 30 décembre 2018. En plein dans les fêtes, en plein dans les fêtes. Alors, franchement, j'espère qu'elles seront super bonnes. Vous avez vu ce que j'ai mis quand même à côté ici, d'où? année. Alors, je vous souhaite à chaque fois une douce année. Une douce année, ça se prépare. Je vous le dis, même avec une plante. Et là, maintenant, on va aller voir les cartes. Hmm, on va aller voir les cartes. Qu'est-ce raconte? Qu racontent? <rire> Allez. Ça me peut penser un peu aux concierges. Vous savez, il y a toujours des concierges. Elles avaient toujours des cartes à tirer. Incroyable. Ça faisait partie d'un folklore hein, du quartier, hein, tout simplement. Hein. C'est pas. Il faut prendre ça comme ça aussi, les amis. Non, hein? une pipe. Alors, on va tirer donc. Je vais tirer, disons, la première carte. Pouf, pouf, pouf, pouf. Eh ben on est en plein disons dans à la alors la première carte que je vous dise donc c'est la gardienne du temple. Vous voyez ici c'est une carte quelque part qui est magnifique dans le sens où il euh, y a une forme, disons, complètement d'introspection, où on s'occupe vraiment euh, de son intérieur, que ce soit disons de son âme, de sa construction. Euh, on est tourné vers la famille, on est tourné, bah, elle tombe bien, hein, là euh, franchement, euh, voilà, du pain et du vin, et voilà, une maman pour nous accueillir dans une maison avec pleine, plein d'odeurs et tout, hein. C'est ça aussi qui est complètement magnifique, disons, c'est de se rattacher, disons, à des souvenirs également euh, d'enfance. J'avais une dame qui me faisait un petit coucou, qui disait comme ça, mais quand on n'a pas de famille, comment, comment, comment on peut faire hein? euh, Mais de, maintenant, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, disons, de communication, disons, euh, euh, par rapport euh, là, comme ça, par exemple, parce que euh, ben, la solitude, elle s'est installée, hein, voilà. Euh, ce lien de communication ultra moderne, donc, qu'on a, disons, par internet et tout, etc., il a été utilisé à outrance et quelque part, on a laissé tomber, à un moment donné, disons, euh, euh, les proches. Et le, le lien réel, le lien de sang, le lien d'amitié, le lien par rapport, euh, disons, à, à, à son lieu de vie, par rapport, disons, à ses racines, par rapport à tout ça... Et petit à petit, toutes ces choses qui étaient merveilleuses et qui nous construisaient ont été comme ça délavées, effacées et tout. Et quelque part, ça nous a dépouillé un petit peu, disons, de la couleur magnifique qu'a notre personnalité et notre âme. On vit par rapport, disons, à, tout, à, à toutes ces empreintes de saveurs, d'odeur, de, euh, de paroles, de lieux, de toutes ces choses-là. Et donc, euh, ben... Franchement, euh, c'est vrai que c'est pas facile, et une fois que les liens se sont distendus, c'est très difficile, disons, de revenir avec. Hein. Donc, c'est quand même Saturne. Saturne, c'est une planète qui apprend en même temps, euh, qui te pousse quelque part à, à, à prendre certaines de tes responsabilités, une forme d'indépendance, euh, se, se réaliser, disons, par rapport à ce qui nous a construit. Mais. Ça ne veut pas dire non plus, disons, euh, couper les liens comme si on ne venait de nulle part. On a toujours un lien avec sa maison et donc il y a ce, il y a ce côté un petit peu, disons, euh, spirituel, mystique. Mystique dans le sens, on ne peut pas l'expliquer. Voilà, c'est là qu'on est bien, c'est là, c'est là. C est, c est, euh, quelque part, c'est... C'est vraiment le, le, le cœur, mais c'est plus que le cœur. On se régénère, hein. voilà. On aura beau nous payer, disons, les plus belles, ça y est, je commence. On aura beau nous payer les plus belles, disons, euh, euh, vacances thermales, je sais pas où. Un, un coin, un moment, disons, de notre enfance où on était bien, avec des gens avec qui on était bien. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour se retrouver à ce moment-là vous voyez, et ça, c'est vraiment toute la qualité, disons, de cette, de, cette, de enfin, l'énergie, donc, de cette carte qui est, euh, qui, qui, qui est donnée. Il y a aussi un, un, un, une, une question, aussi, disons, de rapprochement, d'intériorité, d'accord, mais on, qui dit ça dit participation et dit échange. Alors là, je réponds toujours à cette dame, euh, qui bah, quand, on est, quand on est seul ou, ou, ou combien d'autres combien d'autres combien d'autres ah là là mais moi combien de fois on s'est retrouvé seul parce que bah les on se dit oui, ouai, attention on est vite seul hein, on est vite seul à un moment donné euh, ça fait drôle quand même et ben c'est là où on apprend que euh, euh, il faut avoir il faut euh, développer un moyen de communication avec les autres euh, pour pouvoir, disons, euh, donner. Un être humain, il vient quelque part sur Terre pour apprendre, disons, euh, la, la, la valeur de l'échange, euh, du recevoir comme du donner. vous voyez. Et euh, là, on, on peut vraiment, disons, avoir un contact, comme je vous disais, mystique, dans le sens de spiritualité. On sent qu'on n'est plus, disons, dans le matériel, là, du tout, du tout, du tout. Il y a quelque chose de très, très fort, hein. Et, et donc euh, c'est bien euh, de, de se dire Ah ben euh, et, si, et si cette année par exemple comme veut, hein, entre parenthèses, hein, je, je donne quelque chose de, de, de fou là quelque part, à travers de moi j'ai envie de m'épanouir là-dedans, et si quelque part je, je pouvais en même temps trouver des vrais gens euh, avec qui je peux communiquer je peux rendre service, rendre service et tout, enfin, bref, un véritable échange. Où on apprend à rigoler les amis, maintenant on prend des cours pour rigoler, enfin, oui, un petit peu, mais c'est vrai, on en est là, on en est là. Allez, maintenant je sors encore une carte, alors là on avait le diable, alors là, on a le diable et on a le... Je, je les prends toutes les, les, les deux en même temps. Vous allez voir un petit peu... Il faut savoir euh, que, que le diable, naturellement, il a un côté qui est complètement, naturellement, démoniaque. Hein. Euh, tout ce qui nous arrête dans la vie, dans, la chante, dans, dans le sens où tu dis... « Oh ouais, mais je ne vais pas faire ces cadeaux, ça coûte, et si, il est là, puis à la limite, moi je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, bref, ce genre de trucs. » On n'est pas obligé de se forcer, les amis. Il faut faire les choses de bon cœur. Si vous sentez que vous vous forcez, vaut mieux pas le faire, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé, hein? faites dans ces conditions, euh, ce n'est pas pour donner un affront, mais apprenez ce que je veux dire maintenant, si vous avez dit oui, euh, c'est bien, euh, on va tous se retrouver chez la belle-mère, on va être à 15 avec tous les beaufs, euh, c'est sûr que maintenant c'est trop tard pour dire non, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même des choses où il faut quand même pouvoir anticiper, et ça figurez-vous que ça demande un exercice tout à fait inimaginable, est-ce que vous savez comme c'est dur de dire, ben non j'en ai pas envie, j'ai pas envie de le faire, et je sens que ça va, je vais être mal, et quelque part, je vais... vous savez quand on est comme ça, et ben entre parenthèses c'est comme on, on, on jetait de la poisse, vous voyez, chien. alors, cette carte, elle est lumineuse en même temps, dans le sens où euh, elle peut euh, si, euh, complètement, disons, euh, mettre en valeur, disons, un, un moment unique. Un moment unique, c'est merveilleux, c'est hein, quelque chose, vraiment d'aller jusqu'au bout et puis d'en faire vraiment une finalité. chien Alors, il peut y avoir naturellement un genre de choses, même des déclarations d'amour et tout, et puis on brise les barrières parce que moi, je t'aime, etc., etc. Vous voyez donc, euh, maison, etc., etc., disons, ça peut être même un retour d'amour. Hein. Voilà, et là, regardez voir j'ai la carte qui correspond, disons, au verso, mais je vous laisse apprécier, dans, dans, donc, euh, la verso, on part directement, disons, euh, euh, déjà, on est dans le mois pro prochain. Alors là, vous avez vu, on est dans un truc complètement intermédiaire, une saison intermédiaire, une énergie intermédiaire. Pourquoi Là, je vais reprendre ça. Ça, ça veut dire également quelque chose à intermédiaire. C'est-à-dire, dans la maison, on n'y reste pas sans arrêt. On rentre, on fait des trucs, on grandit, puis après, ma foi, on s'en va. C'est à intermédiaire où on se construit. Bien, Maintenant, on parle d'énergie. Bon. Donc là, on va parler de période intermédiaire. Pourquoi Parce que, juste, nous sommes dans le mois du Capricorne, là. Où, ben, voilà, vous voyez, hein Juste avant, c'était Sagittaire. Juste après, mes amis, c'est le Verseau. Voilà le Sagittaire, là au milieu, donc période intermédiaire, avec le Capricorne. Vous voyez, donc, parce que c'est la planète du Capricorne, ça, hein? Saturne. Eh bien, euh, c'est là avec le Verseau. Vous voyez, alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire tout simplement qu'il y a une période de transition à passer, au mieux possible, c'est deux neuf. Deux, ces deux cartes portent, disons, un chiffre neuf, l'une comme l'autre, hein. euh, de différentes façons. On ne va pas rentrer là-dedans. Et ben, euh, c'est un peu comme si, euh, dans cette période intermédiaire, on, on, la vie te délivrait, disons, un message dans le sens où euh, euh, C'est intermédiaire. Tu es sur le chemin de. Tu envoies de. Euh, tout ce que tu es en train de poser n'est pas une finalité, mais euh, comme on dit, comme une intention, comme une volonté, un vœu quelque part. J'ai vraiment envie de réaliser ça. Euh, C'est le moi également hein, pour se dire toutes ces choses-là. Dans le sens, il y a du bon, il y a du bon, il y a du bon dans la vie. Les deux neufs euh, correspondent également, disons, non seulement à... Alors, elles correspondent au, on va rentrer là-dedans, elles correspondent, disons, au bien, à quelque chose de bien. Et même si le Capricorne, disons, c'est le, quelque part, c'est le signe, le, qui, qui, qui, qui descend, disons, dans la nuit, hein, il est le plus haut, en montagne faut quand même pas oublier ça. Donc, la culbute du Capricorne, hein, euh, elle peut se faire de façon absolument magistrale. Donc, le truc, c'est vraiment, c'est également un signe, disons, vraiment de, de, de, de, de croire. Parce que quand même, là, le Capricorne, ça veut dire que qu'il croit en ses possibilités. Est-ce que vous vous imaginez que ce soit pour boire, il descend toute la montagne prendre le soleil, il monte tout en haut, ce que vous vous imaginez, non seulement les efforts qu'il fait, mais en plus de ça, disons, la volonté, mais il y croit tout petit, il y va et tout, mais c'est un truc de fou, comme ça, dans tous les chemins escarpés, tout ce que vous pouvez imaginer, donc ça veut dire que, quel que soit, disons, la, le, le moment que vous traversez en ce moment, euh, il y a obligatoirement, disons, la lumière qui va se lever. Mais il faut y croire, les amis. c'est n'est pas une croyance, d'un air de dire oui, « oui, j'y crois ». Non À l'intérieur, c'est une explosion. Vous comprenez ce que je veux dire C'est différent. Croire, c'est n'est pas qu'on on, on, on reçoit une croyance. C'est cette espèce, disons, de, de, de foi intérieure foi en la vie, pof, qui sort comme ça et disons qu'ils se connectent à la vie, hein, les amis. Vous voyez ça? Donc c'est complètement différent. Et je trouve que c'est quand même magnifique comme carte, comme, comme jeu d'ouverture, ça. Je, je, je suis restée longtemps, hein. Ça, après, ça fait trop long pour vous. Ça fait des trop longues vidéos, je sais. Alors. Alors la première. Bouf, bouf, bouf. Alors là, ça représente, disons, euh, l'enfer, le scorpion, une endurance, une endurance. Oh là là, qu'est-ce que c'est long Quand est-ce que ça va s'arrêter J'en ai marre. Vous comprenez ce genre de truc Mais dans le, le scorpion détient la fameuse pierre qui était restée au fond de la boîte de Pandore. Hein, donc, qui s'appelle euh, euh, la, la pierre de l'espoir, l'espoir, donc la fameuse émeraude. Hein? Donc, quand vous voyez même un scorpion, tout de suite, il faut s'imaginer cette pierre qui est restée à l'intérieur et qui s'appelle l'espoir. Ah, peut-être discute là, que ça, euh, un petit peu, euh, euh, chacun donne son avis, là, plic c'est vrai que c'est très électrique. C'est vrai que c'est très électrique, c'est pour ça qu'il faut avoir de la bienveillance et puis surtout avec soi envers les autres et puis mettre de la distance. On sait bien les fêtes et tout, tout le monde est un peu excité, vous voyez, donc il euh, n'y a pas... Il faut être intelligent, c'est une carte très intelligente ça. Donc il faut se dire, ah, allez, ça va, ça va, on va passer de bonnes fêtes, on est entre nous, on s'énerve un petit peu parce qu'on veut que ça soit bien et puis c'est tout, hein, d'accord alors, ah, beaucoup de ça, hein. eh ben, ça termine, disons, par un soleil magnifique, c'est-à-dire que c'est quelque part, disons, effectivement, à nouveau, là, ça représente une, vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment cet envol avec ces cartes, naturellement, je, je, je, je, je, combine, je les combine toutes, hein. je les compte en plus. Je combine, enfin je combine. Alors, euh, euh, c'est ça, il faut être, euh, il faut rester, disons, essayer, essayer surtout d'éviter la bagarre, d'être intelligent, de voir la lumière chez l'autre et tout. Même si en ce moment, vous vous dites, attention, et alors, est-ce qu'on voit ma lumière à moi eh, Vous avez raison. Mais si tout le monde dit ça, vous voyez le cran il va monter, c'est mieux euh, faire descendre la, la la température, la tension, vous voyez, hein alors on va regarder la petite carte conseil, ah, bah alors voilà, à nouveau, disons, euh, y a, il va y avoir, y a, y a, moi je sais qu'en ce moment, disons, euh, l'énergie le, le, enfin, est propice pour recevoir, disons, pour qui veut vraiment, disons, choisir quelque part la vie, vous voyez pas rester, disons, dans le côté noir, mais se dire, mais si, mais il y a de la vie, vous voyez, il y a de la vie. Et, et bien, euh, là, évidemment qu'on est aidé quand on a envie d'être aidé. On est toujours aidé quand on a envie d'être aidé. Mais faut ouvrir les yeux, faut cesser faire, parce que là, il y a une question de fierté. Il y a beaucoup de fierté, là, dans le sens où... Euh, ben c'est vrai, j'en avais parlé aussi de l'amour propre, euh, de l'amour propre, euh, dans le sens où euh, vous avez l'impression toujours, enfin pas vous avez l'impression, où il y a dans l'air, cette énergie disons, qui a l'air de traîner en disant, euh, euh, j'en ai marre, j'ai l'impression de faire la mendicité, en gros, alors ce soit pour... Euh, des fois, c'est même dans le couple, ça, vous voyez Il faut le supplier pour qu'il fasse telle chose, qu'il fasse telle chose, ici et là. Donc, moi, là, si je voulais, disons, vous donner un petit conseil, je vous garantis que j'ai essayé, c'est pour se faire plaisir. Un jour, chaque... disons, s'il y a des sorties, une fois, il y en a un qui choisit, l'autre fois, c'est l'autre qui choisit. Voilà, tout simplement, hein et petit à petit, croyez-moi euh, que ça finit par se niveler parce qu'on apprend, disons, quelque part à faire plaisir à l'autre pour ne pas se retrouver, disons, dans un grand écart comme ça. Pour concernant, disons, tout ce qui est pour les, les, les fêtes et toutes ces choses-là, là, là c'est des listes. Chacun devrait avoir sa liste. Là, c'est ce que je vois. Hein. Euh, deux choses à faire de façon à ce que ce soit bien réparti. Comme ça, ma foi, euh, ça c'est une, une carte également, disons, euh, d'accueil et de cérémonie. Hein? Donc, voilà. Eh bien, écoutez, les, jeunes, les amis, je sais que vous préparez donc vos, euh, toujours ces fêtes. Et ma foi, euh, je vous souhaite euh, comme d'hab le meilleur. N'oubliez pas de venir euh, me retrouver sur mon site, euh, donc euh, le tarot. tarotdescinqsoleils.com. <rire> C'est des points, je... <rire> voilà. Et puis, euh, merci de votre présence. Merci pour euh, tous vos messages. Et puis, à la prochaine vidéo, les amis